Salut à tous Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je reçois Lucie Painblanc du blog Je Deviens Écolo qui va nous présenter une recette de cuisine à base de légumes et de chocolat. On va voir ce que ça donne Tadam Salut Mathilde Bah, t'es déjà là Lucie Eh ouais, déjà prête Avec ton tablier en plus <rire> Mon beau tablier avec les petits canards du Sud-Ouest <rire> Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui Donc Aujourd'hui, je te propose qu'on fasse euh, une recette qui est dans mon e-book « Mes desserts aux légumes » puisque je me suis amusée à mettre des légumes dans euh, plein de gâteaux pour ouais. alléger tout ça. Okay. Et donc, on va faire un fondant hyper rapide à faire, hyper simple, à base de chocolat. Et on okay. va remplacer tout ce qui est gras, euh, c'est-à-dire euh, généralement le beurre, dans ces fondants-là, par un mélange de betteraves et de carottes qui sont cuites. Ok, alors pour ça, il faut quoi pour ça, il nous faut donc, euh, de la betterave et de la carotte. On mélange un petit peu à des dosages euh, comme on le souhaite. Au total, ça fait 330 g de légumes. On ajoute 200 g de chocolat noir. Moi, j'aime bien quand il est assez fort, donc je vous conseille du 70%. Et euh, ensuite, on ajoute aussi euh, de la poudre de cacao amer. D'accord. Trois œufs un petit peu d'eau pour liquéfier le mélange, éventuellement du sucre, moi dans, dans mon e-book c'est conseillé de mettre 40 grammes de sucre, mais vous pouvez très bien supprimer le sucre surtout si vous n'avez pas la dent très sucrée, moi j'aime bien quand il est sans sucre. Bon donc là on fait sans sucre Voilà on va tester sans sucre comme ça tu Parfait. me diras ce que t'en penses. Ok, bon bah c'est parti Allez c'est parti oui. de mettre un petit peu plus de carottes que de betteraves parce que la betterave c'est assez fort en goût mais vous faites comme vous voulez. D'ailleurs vous pouvez très bien vous dire que vous faites la recette uniquement avec des carottes si ça vous branche ou si vous n'avez pas de betterave à ce moment-là. Et voilà 330 grammes au total. Les légumes, c'est ce qui nous permet de remplacer le beurre en fait, donc c'est pour ça qu'on veut que ça ait une texture très liquide et surtout une fois que ça va être liquide, ça permet aussi de ne pas avoir des morceaux de betterave ou de carottes dans la bouche quand vous mangez votre gâteau au chocolat, c'est plus sympa. C'est important de bien cuire vos légumes parce que s'ils ne sont pas assez cuits ce sera difficile d'avoir vraiment une purée onctueuse de ces légumes là donc si vous les cuisez bien après voilà ils seront vraiment ils passeront inaperçus dans, dans le fondant dans le gâteau final et juste après on va mélanger avec les œufs et là on va avoir notre base qui sera prête et on n'aura plus qu'à faire fondre au bain marie le chocolat et ajouter le tout mélanger une dernière fois et après on fait cuire une demi heure au fond De mettre au four, on a besoin de mélanger la première préparation avec le chocolat. Pas mal, allez, on le met au four. 30 minutes, 30 minutes au four. Alors, on est en train de préparer une recette qui est dans ton e-book. Oui Hein mes desserts aux légumes ça s'appelle j'avais eu ce petit défi d'aller de, faire des recettes de desserts qui soient plus légères et qui contiennent toutes des légumes et je m'étais dit que ce serait sympa d'en faire par saison donc euh, il y a 8 recettes dedans donc il y en a deux par saison celle-ci en l'occurrence des betteraves et des carottes on a toute l'année donc c'est vraiment la recette facile à faire un peu tout le temps en plus quand on cuisine soi-même c'est facilement zéro déchet de partir de, de légumes euh, on peut aussi acheter le sucre, les œufs, etc tout ça en vrac donc euh, voilà, tu le trouves sur écolofr slash shop dans la petite boutique qu'il y a sur mon blog D'accord, attends, on va faire apparaître par magie la couverture Ça te dit ou pas <rire> Génial Je te montre le tour Vas-y Allez, tu te concentres Ping! Tu la vois Ouais, génial, elle est trop belle <rire> Hey, c'est l'heure de déguster le gâteau Ouais, alors moi je te conseille d'attendre quand même qu'il ait refroidi Tu le sors, tu le laisses à l'air libre en extérieur dedans comme tu veux voir tu le mets un petit peu au frigo après et après on peut couper des parts très facilement et c'est meilleur quand il est quand il n'est pas chaud en tout cas. Votre gâteau est prêt, j'espère que vous allez le savourer. En tout cas, nous, on s'est régalé. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous l'avez aimé ou pas. On vous laisse, hein. on va aller... Ah bien Mathilde, on va préparer mon gâteau à l'ail et à la framboise. Je pense que tu as bien aimé. T'es sûre Ouais. Euh, bon, ok, allez. on y va. N'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans sa cuisine. Ciao. Sache.